Bonjour à tous, je vous présente ma bobine Tesla. Donc, le montage ici, c'est simplement une ampoule euh, fluo compacte qui est euh, TP euh, sur la tige métallique euh, plantée dans le sol. je vais faire un petit peu un tour euh, des composantes. Il y a euh, un tor ici en aluminium euh, qui est branché euh, sur euh, une bobine. Donc ça c'est le circuit secondaire. Ensuite, il y a une autre bobine ici euh, pour le circuit primaire. Ça on descend euh, en dessous juste pour voir euh, le circuit. Donc euh, ici, il y a un transformateur euh, qui passe et qui transforme le 120 volts en 6 kV. Euh, ça c'est une euh, bobine qui va bloquer les, les réflexions des hautes fréquences causées par le primaire pour pas qu'il aille endommager le transformateur. Ensuite il y a euh, le condensateur ici et euh, l'éclateur ici. On va peut-être pas super bien, je vais aller de l'autre côté. Donc voici euh, à quoi l'éclateur ressemble, c'est simplement deux tiges de métal avec un espace d'air entre les deux. Il euh, y a des petites ailettes pour euh, ventiler euh, pour pas que ça surchauffe. Et finalement euh, j'ai aussi une prise pour euh, brancher à la terre. Donc euh, ça c'est euh, la mise à la terre qui est reliée ici à un tuyau branché dans le sol. Donc, si on prend les mesures de capacité d'inductance et de résistance, on a dans le circuit primaire une capacité de 11 nanofarads. Ensuite, pour l'inductance du primaire, on a 5.9 micro -enri. Ensuite, l'inductance du secondaire est de 5.5 millihenrys. Pour la capacité du secondaire, euh, elle est variable, elle va changer selon la charge que l'on met au transformateur. Par exemple, si on approche euh, la mise à la terre, euh, ça va changer la capacité du circuit. On va maintenant mesurer les émissions d'ondes électromagnétiques avec un petit montage. Alors, Il s'agit d'une tige métallique plantée dans le sol. Euh, là, je vais mesurer la distance euh, par rapport à la bobine pour avoir une série de mesures. Euh, et ensuite, euh, j'ai construit une petite antenne ici. Donc, c'est simplement un fil, euh, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et euh, là, donc ici, il y a le, le, les deux, la mise à la terre est ici, l'antenne est là. Ça se dans un fil coaxial qui est relié à mon multimètre. Donc, nous sommes présentement à un petit peu plus qu'un pied euh, du tor. De secondaire de la bobine tesla nous avons un niveau de bruit euh, d'environ 13 millivolts donc j'allume ça on se retrouve avec environ 155 euh, 160 millivolts 9 pieds à présent donc 7.5 mV. de bruit. Et on ne voit plus grand-chose. J'ai fait un graphique pour vous présenter les résultats. Il s'agit du potentiel RMS en millivolts en fonction de la distance entre l'antenne et la bobine Tesla en pied. Malheureusement, le seul ruban mesuré que j'avais sous la main est en pied. Mais ce n'est pas très important, puisque je ne m'intéresse pas à la constante de proportionnalité. J'ai tracé une courbe de tendance. C'est une fonction de puissance. Euh, vous avez l'équation au centre du graphique. Ce qui est intéressant, c'est l'exposant. Donc on a x à la moins 1.87. Euh, c'est très proche de x à la moins 2. Donc on aurait une relation inversement proportionnelle au carré de la distance. Je vais vous épargner une discussion formelle... Mais je trouve que, compte tenu de la méthodologie employée euh, qui manquait un peu de rigueur, euh, d'obtenir un résultat comme ça, c'est très intéressant. Donc on va mesurer maintenant la fréquence des ondes émises au moyen d'une radio-logicielle, ici. Euh, elle est branchée à un convertisseur euh, qui va prendre le, le DC et qui va l'envoyer à 125 MHz. Et j'ai encore une fois la même antenne, euh, juste ici, et euh, une mise à la terre. Je suis quand même placé assez loin de la bobine, donc on devrait normalement pas trop avoir de problème de destruction de matériel électronique. Ici en haut, on a la FFT produite par la radio logicielle. Et en bas, c'est un diagramme en chute d'eau qui permet de garder des traces des valeurs de la FFT en fonction du temps. Lorsqu'on allume la bobine Tesla, on observe une variation de la FFT. Donc tout va bien, on capte bien le signal. On va s'intéresser plus particulièrement au diagramme en chute d'eau pour être capable d'identifier les fréquences. À l'extrême gauche, on a une ligne rouge qui, selon la radio, est à 125 MHz, mais dans les faits, il s'agit bien de 0 Hz. On voit des petites fluctuations aux alentours justement de cette bande-là. Ensuite, on a une bande aux alentours de 90 kHz qui, elle, serait probablement causée par euh, le plasma de l'éclateur, euh, mais je ne suis vraiment pas sûr là-dessus. Finalement, on a euh, la bande principale qui est aux alentours de 660 kHz. On observe euh, à cette fréquence-là une baisse d'amplitude de ces fréquences-là dans le signal, et aux alentours, euh, on, a, on a plus de. l'amplitude des fréquences est plus grande. Euh, on voit que l'étalement en fréquence est de 150 kHz environ. Et si on prend l'approximation gaussienne et les paires de Fourier, on peut estimer euh, l'étalement temporel à environ 13 microsecondes. Euh, donc ça donne une idée de grandeur pour euh, l'étalement, euh, la durée euh, des pulses euh, de la bobine. Et finalement, à droite, on a euh, simplement un artefact euh, causé par la radio. Donc, ce pas un vrai signal, à mon avis. J'ai dessiné, juste ici, le schéma électrique. On commence avec du 120 volts alternatif, qui est envoyé dans un premier transformateur, et euh, qui va amener le 120 volts à 6 kV. Ensuite, j'ai le circuit euh, primaire, qui est en fait ça ici, le condensateur et l'inductance. Donc, euh, le condensateur va se faire recharger par ce circuit-là ici. Et lorsqu'il atteint un voltage suffisamment élevé entre euh, ces deux bornes-là, il va se produire un plasma qui va conduire. Donc ça va créer, ça va faire que cette boucle-là euh, va se mettre à osciller. Et euh, donc, il va, et le transformateur est couplé pour que l'autre boucle euh, se mette à osciller en même temps. Donc on se retrouve à euh, multiplier euh, le voltage euh, d'un certain nombre de grandeur. J'ai retranscrit ici les, euh, les paramètres que j'ai mesurés précédemment. Et euh, donc on peut aussi calculer euh, la fréquence de résonance du circuit primaire, qui est formé par le, la capacité C1, le condensateur C1 et l'inductance L4. Donc ça nous donne 162 kHz. Euh, là on peut supposer que euh, le transformateur est parfaitement ajusté. Donc j'ai fait des ajustements pour ajuster l'inductance L4. Pour correspondre à la fréquence de résonance euh, du circuit euh, L5 et C2, donc euh, pour que les deux fréquences de résonance soient semblables et que le plus d'énergie passe du primaire au secondaire. Euh, donc avec ça on peut trouver, euh, si on prend que les deux fréquences de résonance sont les mêmes, on peut trouver que la capacité euh, du tore par rapport à la Terre est d'environ 10.5 ici. Donc, bien sûr, cette fréquence-là, euh, c'est la fréquence porteuse du signal, mais ce qui se trouve à se produire, c'est que vu qu'on a une coupure assez nette dans le signal avec ce, cet éclateur-là, donc on va avoir un pulse comme ça qui va se créer, qui va être de très brève durée. Euh, donc, si on fait la transformée de Fourier de ça, bien, on devrait retrouver quelque chose qui est vraiment étalé dans le spectre des fréquences. Et euh, c'est ce qu'on observe.